tout le monde m'a dit alors un tirage open mind aujourd'hui alors j'ai oublié de vous demander si vous allez bien pardon alors j'espère que vous allez bien voilà donc je reprends une un petit tirage open mind aujourd'hui par rapport à Pecasus ça, ça me ça un petit peu c'est vous savez ce sont scandales du fait que les portables de d'hommes politiques et de personnalités ont été euh, piratés par ce logiciel espion, un peu les Pegasus. Ils auraient plutôt dû l'appeler euh, Cheval de Troie plutôt que Pegasus, je trouve, mais enfin bon, peu importe. Et donc, eh bien, curieusement, on n'entend plus du tout parler de ce donc de ce fameux scandale, parce que quand même, pirater euh, le téléphone portable d'hommes politique, dont celui de Manu, eh bien, c'est quand, euh, quand même pas rien. Or, on n'a aucun écho à ce sujet. Donc ben moi j'ai envie de demander à mon intuition si déjà eh bien le téléphone de Manu a bien été piraté, parce qu'il a dit que non, n'est-ce pas Mais enfin je ne le crois pas forcément. Hein. Et puis si on aura des informations, encore une fois, ou des révélations suite à ce piratage. Alors on va déjà demander, est-ce que le téléphone a bien été piraté hein, Celui de Manu. Donc là ça va être une coupe éventuellement, on va voir... Alors, est-ce que le téléphone de Manu a bien été piraté hein Est-ce que le téléphone de Manu a été piraté Alors, j'ai intuition et tracas, contrariété. Bon, bah déjà, ça veut dire que, euh, quelque part, il n'est pas tranquille. Hein il n'est pas tranquille, euh, ça le tracasse. Hein j'ai le tracas ou tracasse. intuition, là. Ça veut dire que, quelque part, à l'intérieur de lui, il n'est pas tranquille. Bon. Mais ça ne me dit pas s'il a été piraté. Alors, peut-être qu'il y a un doute à ce sujet. Donc, on va regarder. Alors, est-ce que le téléphone de Manu a bien été piraté hein, par, par Pegasus Par Pegasus. Est-ce que le téléphone de Manu a bien été piraté Voilà. Alors, j'ai « Ami »,« Maladie »,« Contrat » et « Instabilité ». Accord, instabilité, amis, maladie, confident. Alors, confident, ben, ça peut être le téléphone. Je n'ai pas de carte spécifique sur le téléphone. Donc, on peut, on peut considérer confident, donc confidence. Donc, à qui on fait ses confidences ben, Ça peut être à son téléphone. Bon. Ou en tout cas, euh, au téléphone, on peut avoir des amis où on peut faire des confidences. Hein il, faut, il faut sortir un petit peu du cadre des cartes parce que, comme je vous le dis, je n'ai pas de, de carte de téléphone. Bon. Alors, maladie, ça peut être euh, tout ce qui est en relation avec la politique sanitaire. Les contrats, c'est des choses officielles et il y a des choses fragiles. Donc, curieusement, le je jeu ne me dit pas que le téléphone a été piraté, mais il me montre tout de suite ce qu'il peut y avoir sur ce téléphone, c'est-à-dire des accords ou des choses officielles qui sont assez instables ou fragiles par rapport à tout ce qui est du domaine de la maladie, donc vous savez bien, hein, politique sanitaire, etc., virus, euh, vax, etc. Donc on a des cartes intéressantes. On va, on va les recouvrir, euh, l'ami, alors pour moi encore une fois c'est le téléphone, hein, on va voir, ou les gens à qui il a fait des, des confidences, par son téléphone. Je trouve que c'est un tirage intéressant pour l'instant. Donc, violence et agression. Alors ça, ça peut représenter le piratage. Ben oui, il y a eu effectivement agression par rapport à, à ce confident, donc ce téléphone au qui, euh, auquel pardon, on, on se confie. Donc ça, c'est possible, c'est une intrusion aussi. C est, c est, bon, c'est pas la carte de l'intrusion, c'est vrai, mais enfin, bon, euh, la fourche, ça me fait penser à quelque chose aussi que l'on met entre, vous savez, on, on insère hein, une fourche. Et donc ça, ça peut représenter le... le euh, comment dire Le logiciel espion, ça. Alors, la combativité, donc combativité par rapport à la maladie, par exemple. Je crois qu'il y a des choses intéressantes sur ce téléphone. Ouverture ou opportunité, proposition, donc proposition et accord, et accomplissement. Alors, moi, ce que les cartes me disent, c'est encore une fois que donc oui, ça a été piraté, puisque j'ai bien encore une fois la violence sur donc, le téléphone. Donc le téléphone a été violé entre guillemets. Hein, bon, vous me passerez l'expression, mais en fait c'est ça, hein, un, un, un viol de téléphone, un piratage du téléphone, c'est vraiment ça. Et sur, dans ce téléphone, de quoi, de quoi était-il question Eh bien, à mon avis, d'accord de, de, ou de proposition ici par rapport à la combativité de la maladie. Donc, vous voyez que je déchiffre les cartes basiquement. Et donc là, un exaucement. Ça veut dire que certainement, Manu, dans son téléphone, eh bien, euh, il a été en relation avec alors, des personnes, je ne sais pas lesquelles, en tout cas avec des personnes avec lesquelles il a entamé des accords, fait des accords ou des propositions pour combattre la maladie. Et là, on va aller voir comment, justement, combattre la maladie. Et donc là, eh bien, euh, alors, j'ai quand même instabilité ou, ou fragilité. Alors, ça peut représenter aussi le, le, le piratage, éventuellement. Je sais pas trop, il qu'on aille regarder ici. Ah, mais non, mais c'est même pas le piratage, attendez. Non, mais non, pas du tout, c'est la contamination, ça. C'est la contamination de la maladie. Donc là, on est dans les histoires de maladie Donc, euh, donc pour combattre la maladie, il y a eu des accords en relation aussi avec la contamination et, et des choses qui se sont accomplies. On va y arriver. Bon. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce téléphone Parce que ça, ça me semble vraiment très, très intéressant, ça. Des accords. Surtout qu'il y a la carte du de désaccord de, officiel qui sort tout de suite, quand même. Hein. Une fuite ou une échappée. La carte du lièvre. Ah, ben, le voilà, notre petit champignon, notre petit corona. Il est là. Ici, bon. Donc, c'est bien ça. Pour combattre la maladie et, euh, et le, le virus. Donc, il y a bien des informations à ce sujet. Hein. Et là, il y a eu une association ou une solidarité. Et ici, il y a une fuite. On va les remettre une carte là. Et là. Donc, déjà, une première information, encore une fois, c'est qu'il y a eu des accords pour combattre la maladie. Donc, en fait, ça veut dire que Manu. Eh ben, dans son téléphone, il y a certainement des informations sensibles sur la politique sanitaire mise en place. Et alors, on va regarder un peu pourquoi est-ce qu'il y a le lapin, enfin le lapin, je sais toujours que c'est un lapin, alors que c'est un lièvre, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'aime bien les lapins, je ne sais pas. Ouais, alors, euh, pleurs et tristesse. Donc, c'est une politique sanitaire qui a été mise, qui a été mise en place ici, c'est vraiment ça, hein. Vous avez la, la maladie, la force, la découverte et les pleurs. Donc, cette politique sanitaire qui a effectivement suscité énormément de, de tristesse. Bon. Ça sent là vraiment la manipulation, tout ça. Alors, la fuite et l'échappée et l'abandon et la faillite. Donc, donc, donc, donc, qu'est-ce que ça m'inspire ici Faillite, échappée fuite. je vais en remettre une troisième ici puisque je ne suis pas sûre du sens. Ici, c'est clair. En tout cas, son téléphone, encore une fois, contient des informations très, très intéressantes. Ah, j'ai peut-être une idée ici, on va voir. Ouais, exactement, c'est ce que je pensais. Alors, dans son téléphone en plus, et là, c'est vraiment heureusement que j'ai mis cette vidéo dans les open minds parce que là, je m'avance beaucoup, mais à mon avis, il y a un projet de partir, de fuite, de fuite. Quand tout sera en ruine donc ça veut dire que manu quelque part il a prévu une porte de sortie ça pourrait d'ailleurs aller avec la carte proposition ou accord officiel ici hein. c'est à dire que ici on aurait on aurait tout ce qui concerne la politique sanitaire qui a été mise en place avec d'autres personnes et donc qui a suscité euh, énormément de, de, de pleurs et de tristesse et ici on aura on aurait pardon des accords avec d'autres personnes pour partir pour s'échapper parce qu'il y a quand même une faillite qui a été, j'ai l'impression, programmée. Donc c'est quand même des choses extrêmement graves. Mais bon, faut... franchement, entre, entre nous, c'est bien ce qui se passe en France. On aurait voulu provoquer la ruine de la France qu'on ne se serait pas pris autrement. Ok, donc là, ensuite, il y a une association... Donc, eh euh, c'est bien, en fait, en relation avec d'autres personnes. On va remettre encore une carte ici. C'est vraiment incroyable. Vraiment... Mais moi, vous savez qu'en astrologie, je le vois partir, Manu. Enfin, bon, pas que en astrologie, mais il y a un aspect de partir soudainement, quand même. Hein. Donc, euh, je pensais que c'était à cause des circonstances qui pourraient arriver. Mais apparemment, ce serait prévu. Donc, on va regarder ce qu'il a, qu a prévu ce... Cet homme là parce que franchement euh, c'est criminel tout ça alors euh, donc ruine. donc ça on va regarder ici et on va regarder là on va même en remettre deux à chaque fois donc là on déchiffre un peu le téléphone voilà donc il est bien sous protection lui hein une suite donc une suite quand la, la situation sera en ruine et lui, sera protégé quelque part. Alors, le printemps, bon, il ne faut pas prendre toujours les, les cartes au pied de la lettre. Hein. C'est toujours une période de trois mois, normalement. On ira revoir si on peut avoir une idée du temps, ici. Et qu'est-ce qu'on a ici On a le, le confinement, ici. Donc, ça aussi, ça a été euh, prévu. Le confinement qui s'est effectivement réalisé avec succès. Bon. Espérons que ce n'est pas le futur que je suis en train de regarder. Hein. Mais... Ce téléphone-là, son téléphone, je comprends qu'il se fasse du souci quand même. On avait euh, pressentiment et tracas, donc oui, parce que si jamais c'est euh, les révélations, enfin en tout cas ce qu'il y a sur son téléphone, les informations sont révélées, là il pourra fuir, tout à fait. Donc, il y a bien une politique, euh, donc là, qui a été mise en place, même le confinement a été mis en place. Alors qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre à propos de la ruine, alors comment est-ce qu'il veut s'y prendre pour provoquer la ruine Quoique, euh, il est vraiment en marche, hein, sans faire de, de, faux, de mauvais jeu de mots. Il est en marche vers la ruine. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a prévu ici Parce que ce n'est pas fini encore. Épreuve traversée, voilà. Donc, il partira quand l'épreuve sera traversée. Et quand, quand le danger... Alors, soit quand il y aura un danger... Soit quand il se sentira en danger. Le seul souci, c'est que je ne sais pas si le, le danger ou le piège a été prévu. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il a prévu ici. Et qu'ensuite, eh bien, il partirait. Tout a été mis au point, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il a prévu comme danger On va voir. Pas l'impression que ce soit forcément quelque chose qu'il touche personnellement. Enfin, je sais pas exactement. Bon. Alors, on va essayer de voir ce que ça peut être ce danger. Je vais sortir des cartes. Donc, on va en sortir deux. Alors, ça, ce serait par rapport aux manifestations. Oh là Ok, et des catastrophes. Donc, je me demande... Ah oui, en fait, en fait, il s'attend à, à ce que les manifestations tournent mal. Donc, en fait, il l'a vraiment déjà prévu, hein. Il a vraiment déjà prévu ça. C'est incroyable, hein, quand même. Et on va essayer de voir euh, s'il y a encore autre chose. Alors, patrimoine, patrimoine et soumission. Alors... Là, ok. Là, je comprends. Là, je comprends moins. Parce que c'est des obligations en relation avec le bien. Mais alors, la grange, on sait qu'elle peut avoir plusieurs significations. Alors, on a autre chose ici à explorer. Donc, effectivement, il y aurait le gouvernement qui interviendrait ici et... Et oh là là, ok. Alors je crois avoir une idée. Donc là, c'est la trahison. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une trahison au niveau financière Ça, je ne l'avais pas sorti encore. Bon, reprenons. Donc, sur le téléphone portable de Manu, il y a des informations très sensibles qui consistent en euh, tout ce qui relève pardon de la politique sanitaire. Hein la combativité par rapport à la maladie, par rapport au virus, qui ont conduit à, euh, effectivement, les pleurs et de la tristesse, en relation avec le, le pigeonnier, j'allais dire, le, le confinement, et effectivement, qui a été un succès. Bon. Par ailleurs, Manu a déjà prévu de partir, de prendre la fuite, le fameux lièvre, ici, qui, donc c'est bien un projet qui a été, euh, qui a été conçu, et il partira quand tout sera en ruine et quand l'épreuve sera traversée. Épreuve qui viendra de catastrophes en relation avec les manifestations. Et, et là on va les creuser en relation également avec un piège par rapport à des obligations concernant les biens dans lequel le gouvernement interviendra et dans lequel il y aura une trahison. Donc, j'ai parlé de trahison financière et on va aller explorer ça tout de suite. Parce que, à mon avis, ça... Alors, euh, alors, en fait, y a, ça peut déjà être le fait que, par exemple, les gens perdent leur emploi s'ils ne se font pas picouser. Ça peut être ça Ou ça peut être autre chose, on va voir Ah, ça peut être ça, hein. ce qui est déjà suffisamment grave, hein, quand même. Hein. Mais il peut y avoir encore autre chose. Alors, observation, automne. Ah, on a l'automne qui ressort ici, justement. Donc, cette carte-là me semble cohérente puisqu'on est en juillet. Et donc, euh, on va la prendre pour la, la, la période de temps. Donc là, il y a une observation. Alors, observation, défense... Par rapport au patrimoine ou à la grange. Euh, on va regarder si c'est obligation, obligation, observation, grange. Ça m'embête cette grange-là. On va regarder quand même. Est-ce que c'est financier Est-ce que ça touche l'argent ou est-ce que c'est pas ça euh, Conciliation, souplesse. Hein, c'est pas ça. Alors, est-ce que c'est autre chose la vie actuelle. Vous savez, en fait, euh, aujourd'hui j'ai lu un article, euh, enfin plutôt j'ai vu un reportage de Richard Boudry, le, La Minute de Ricardo, et, et en fait, euh, bah, j'étais comme sous le choc parce qu'il s'agit de centres d'enfermement pour les personnes déclarées cas positifs. Pas malades, hein, positifs. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont qui ont été cherchés dans leur famille euh, par, euh, par les, je sais pas euh, la police ou que sais-je, la Croix-Rouge, et qui ont été enfermés dans des camps. Ils n'ont pas le droit de sortir pendant euh, une semaine ou dix jours. Et ils ne sortiront que quand ils ne seront plus positifs. Bon, alors ça fait penser à ça, parce que j'ai quand même l'observation ici. Et la grange, ça peut faire penser aussi aux... Aux grands endroits où on emmagasine. Alors des biens, mais ça peut être des gens aussi. Et ça pourrait être ça. Et donc les gens sont observés. Et donc là, effectivement, c'est une trahison. Parce qu'on n'a pas le droit d'enfermer quelqu'un contre sa volonté. Hein. Cas, con, cas contact, cas positif, ça veut pas dire malade. Hein. On n'a on a pas la peste, on n'a pas le choléra, que je sache. Et donc le présent, ben, ça voulait dire que c'était déjà là maintenant. Et comme j'ai lu le, enfin, le, le reportage, enfin j'ai vu le reportage aujourd'hui, ça peut vouloir dire que, euh, que c'est bien là déjà présent. Donc ce n'est pas à venir. Hein. Donc ce ne serait pas une trahison touche, touchant l'argent, la, mais plutôt, euh, à mon avis, c'est ces camps d'enfermement là. On va voir si on peut avoir une... Et là, la souplesse, et eh ben oui, conciliation. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut l'accepter, quoi. Alors, euh, les gens ne le savent pas, ça. Hein. Moi, je suis tombée dessus parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien. Mais euh, je suis, franchement, je suis tombée dessus par hasard. Les gens ne le savent pas. Alors, est-ce que ça peut être ça C'est quand même scandaleux, hein. Alors, partenariat et résistance. Bon, après, il est parti sur autre chose. Bon, OK. Donc, ça s'arrête là. Donc, lui, en fait, il s'attend vraiment à des débordements liés aux manifestations. Et euh, il se sent quand même en danger du fait de ces camps-là. Parce que les gens ne le savent pas. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a encore autre chose qu'il a prévu de faire Ou alors autre chose qui pourrait le faire fuir Le malheur. On va pousser les cartes par là. Alors, le malheur. La mauvaise nouvelle. D'accord. Ben ça suffit pas encore. Euh, N'en jetez plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu va encore euh, qu'est-ce qu'il a encore prévu une stérilité, bah, décidément qu'est-ce qu'il a prévu ce type qui le ferait euh, euh, qui fait qu'en fait il aurait déjà prévu de s'enfuir une stérilité ou une inutilité, oui mais quoi arbre mort, arbre mort mauvaise nouvelle dissimulation, donc par rapport euh, ouais alors ça peut être le fait que le, le vax est complètement stérile et ça on nous le dissimule par exemple euh, ouais, ça peut être ça. Je essayer de voir s'il y a encore une autre possibilité. Ensuite, il y a un, un dilemme, non un choix à faire. Bon, je voudrais rester sur le malheur, moi. Qu'est-ce que c'est que ce malheur C'est encore quelque chose d'inconnu. Hein. Qui laisse des traces, mais on ne sait pas ce que c'est. Ben, ça peut être les effets secondaires, par exemple. Ça peut être ça. Est-ce que c'est un rapport avec le vax On va poser la question, parce que j'ai juste le malheur. Alors, en tout cas, c'est par rapport à des choses scientifiques ou des études. Bon, mais est-ce que c'est le vax La reconnaissance non, c'est pas ça. Ça, c'est l'armée. Donc, je suis partie sur une mauvaise piste. Donc, je reprends. Ben oui, je peux me tromper, hein, parce qu'il faut que j'apprenne à, à comprendre ce que me disent mes cartes. Donc, ce malheur-là, ce se malheur serait pas en relation par rapport euh, aux effets secondaires, par exemple. Le malheur, ce serait en relation avec quelque chose qui serait complètement mort. Et du coup eh bien, on aurait l'armée qui interviendrait. Par contre, cette, cette, cette carte-là, je ne sais pas trop. Donc l'armée interviendrait quand tout serait mort. Ah, c'est ce que je vous avez dit dans votre tirage finalement. Étrangère, mais dites pas que c'est la légion étrangère quand même. Mais bon. Alors, pourquoi est-ce que tout serait mort ou inutile on ne va quand même pas avec le feu à Paris, non Alors... Euh, pourquoi est-ce que tout serait stérile ben, C'est bien en relation avec les soins, quand même. Hein Mais... Euh, je ne vois quand même pas pourquoi. Inutile. Donc, les gens vont peut-être s'apercevoir que... Les soins, enfin que le vax, c'est complètement inutile. Ça... C'est possible, ouais. Alors. Ouais, il y a la question des enfants qui ressort. Attention les enfants. Attention les enfants. Bon, ok, alors j'ai quelques idées quand même. J'ai quelques idées. Donc, vous avez compris qu'il a fait son plan de fuir. Hein, il a tout prévu. Et ça, c'est dans son téléphone. Fuir parce qu'il va y avoir des, des, des catastrophes liées aux manifestations, et ça c'est sûr. Et puis, fuir parce qu'il y a peut-être aussi les questions de camps d'enfermement qui ressortent ici. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. C'est une hypothèse en tout cas. Et donc là, euh, c'est vrai que si ça se sait, et ça va se savoir, ça veut dire que ça a aussi été prévu d'enfermer les gens. Bon. Donc ça, c'est deux choses. Ensuite, l'autre danger dont il a peur et qu'il ferait partir, c'est qu'il s'attend à une intervention de l'armée. C'est prévu. Et pourquoi est-ce que l'armée interviendrait Eh bien, et ça, ça m'embête beaucoup, ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose ici en relation avec les enfants et euh, la, pi la piqûre. Donc, euh, vous savez qu'il y a une campagne de vax qui va commencer pour les enfants à la rentrée. Hein? Enfin, vous savez bien, puisque vous êtes en France. Moi, je l'ai lu. Quelque part, il en a peur de ça aussi. Hein? Ce type est un pourri. Bon. OK. Alors, on va, on va demander si, euh, si tout ce qui est dans son téléphone et qui a l'air d'être très, très, très intéressant... Si tout ça, ça va être communiqué, communiqué pardon. Parce que pour l'instant euh, bon, Mes cartes me disent que c'est ça bon, Je trouve que c'est quand même assez, euh, assez logique hein, Tout ce qu'il qu pourrait y avoir sur son téléphone hein. Ça ne me semblait pas complètement aberrant Mais on va voir si on aura des révélations liées euh, à ce Pegasus donc en fait les informations que je viens de vous communiquer, est-ce que elles vont être communiquées Alors, on va reprendre mon petit jeu ici. Donc j'ai rentré d'argent et renouveau, bon ok. C'est pas ce que je voulais avoir, mais bon. Sinon j'irai prendre un autre jeu, peut-être qu'il est fatigué. La fin je vais beaucoup demander, quand même. Hein. Alors est-ce qu'on va avoir des révélations Est-ce que ça va vraiment être, ça va être révélé au grand public, hein. c'est-à-dire nous On va faire trois. Alors, j'ai le travail et l'ouverture, l'activité, l'opportunité. Bon, ça ne me dit rien. Ok, on change de jeu. Quand ça ne me dit rien, je change. Je ne sais pas faire. Et on va aller prendre euh, le bélier. Voilà. Parce que là, il faut une de réponse. Euh, donc, est-ce qu'on va avoir des révélations Parce que je vous dis toujours qu'on va apprendre des choses, qu'on va apprendre des choses. Et puis, euh, bon, finalement, ça stagne. C'est une carte qui, tombe, qui, tombe, qui est tombée. Ben, j'ai la carte justement de la maladie donc euh, c'est le sujet et donc est ce qu'on va apprendre des choses par rapport au téléphone donc par rapport à pegasus voilà alors que manu hein. donc on a les clés la clé par rapport à un accident ben écoutez euh, ça peut hein. c'est à dire que ça pourrait être la solution en plus parce que si c'est révélé eh bien oui ça va tout faire exploser que dire d'un d'un euh, euh, d'un chef, euh, on va dire, hein, d'un chef, parce qu'on ne peut pas donner de nom, donc faire attention à ce qu'on dit, d'un chef qui a déjà planifié euh, le confinement, planifié euh, d'enfermer euh, des gens, planifié euh, tout ce qui est euh, en rapport aux enfants, etc. Et planifié même des manifestations. C'est incroyable Ok, donc, en tout cas, à mon avis, oui, c'est possible. Et regardez, derrière, j'ai la carte de la découverte. Alors, découverte, intelligence, donc, ça peut être les documents. Donc, ça peut être, effectivement, tout ce qu'il y a sur, euh, enregistré sur les téléphones. C'est la carte de Mercure. Mercure, c'est la communication. C'est tout à fait possible. Si je mets mes cartes comme ça pour que vous les voyez, et derrière, eh bien, j'ai bien la communication ici. Donc, ça va être annoncé avec la trompette. Et l'élévation, ça montre bien que ça va effectivement permettre de faire évoluer les choses. Stérilité, union, ben, ça peut être l'union européenne, hein, par exemple, qui ne sert à rien. Et donc là, eh bien la méchanceté, on est protégé par, assez, par rapport à cette méchanceté. Donc en tout cas, le plus important, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça va se savoir, à mon avis, et que ça va faire, euh, ben, faire boum, quoi ça va faire tout s'écrouler. Hein. Il y a quand même une, une tour ici qui s'écroule. Donc euh, oui, s'il y a des révélations, là, ça passera pas. Voilà. Alors j'espère que ce tirage n'a pas été trop long. Je sais pas qu'il vous a plu. Il euh, y en a un autre que je vais faire dans la foulée. Donc euh, je vais faire une seconde vidéo, donc je vais vous dire déjà au revoir dans celle-ci, merci de m'avoir suivi, n'hésitez ne, ne, pas à poster vos commentaires sur ce que vous pensez, et puis eh bien, je vous dis à tout de suite dans la seconde vidéo. Merci, au revoir.